Tension au dos, douleur au bas du dos, c'est votre séance. Je suis Chérine, coach de Pilates depuis plus de 20 ans et je vous propose une séance tout en douceur. Préparez votre tapis. Allongez sur le dos, les deux pieds à la largeur de votre bassin, les bras, paumes de main vers le ciel. On soulève tout doucement le bassin en articulant la colonne, puis on dépose consciencieusement la colonne, une vertèbre à la fois. On roule le bassin doucement vers le haut, inspirez et soufflez pour redescendre en douceur. Continuez. du fessier, on va placer la cheville droite sur le genou gauche, amener les deux genoux à la poitrine et glisser les deux mains sous les deux cuisses. On tire la jambe vers soi et on respire profondément. Allongez la jambe vers le ciel et faire de douces rotations de cheville dans un sens puis dans l'autre. Respirez. Pliez le genou, gardez l'attirement et relâcher. On décroise et on va faire la même chose de l'autre côté. Les deux pieds ensemble, les bras en croix. En inspirant, on laisse aller les deux genoux vers la droite, la tête qui roule vers la gauche. Et on souffle pour ramener doucement le nombril et le dos vers le sol et ramener les genoux et la tête. Genoux à gauche, on roule la tête à droite. On inspire et doucement on roule le dos, le bassin et les genoux. On continue tout en douceur en respirant profondément. J'espère que vous avez apprécié cette séance douce d'étirement pour le dos. Retrouvez toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Je poste chaque semaine une nouvelle vidéo. Vous découvrez mes séances en direct sur Zoom et en ligne. A bientôt